De fêtes, la en... de la magie. Jusque dans les années 1990 environ, on parlait peu en religion romaine de magie. Il y avait des fous qui rêvaient sur la magie, sur des sorcières, etc. Mais enfin, il y avait peu de choses. Pour prendre deux exemples, il y a deux grands manuels en religion romaine qui sont encore utilisés aujourd'hui. L'un d'un allemand, un silésien, Georg Fissova, qui a, vécu entre, qui a enseigné entre 1880 et 1921 et qui est toujours le meilleur manuel, même s'il a aussi, comme tout le monde, c'est ces lubies et qui sont dépassées évidemment un siècle plus tard, mais c'est toujours excellent. Le mot « magie » n'est même pas dans son index et il n'en parle pas. Certains des documents que je citerai concernant l'État romain y sont, mais ça ne l'intéressait pas de voir le rapport avec la magie. Le deuxième est beaucoup plus proche, c'est Georges Dumézil, c'est son gros manuel « La religion romaine archaïque » qui est en quelque sorte le Vissova français, parce qu'il a utilisé largement, il a vu l'intérêt du livre de Vissova, il a ajouté ses propres obsessions qui étaient les Indo-Européens, les indes européens euh, Aujourd'hui il n'y a toujours pas d'Indo-Européens, les langues le sont, mais il n'y a pas de culture Indo-Européenne et il a examiné tout ce qui pouvait de près ou de loin entrer dans cette tradition qu'on reconstituait par comparatisme, mais Vous n'avez pas besoin de lire ça si vous consultez son manuel, mais quand il parle d'un rite ou d'un dieu, c'est excellent. C'est du Vissova amélioré, parce que Dumézil était aussi linguiste à côté, il connaissait très bien les langues, et on avait fait quand même des progrès depuis Vissova, et Dumézil a enseigné de 43 environ, parce qu'avant il avait été à Varsovie, exilé. Euh, par son professeur qui trouvait qu'il racontait des bêtises quand il était jeune. Sa thèse n'a pas eu un bel accueil. Et puis en, il est rentré en France et en 1943, il a eu un poste euh, à l'école pratique des hautes études où il a enseigné jusqu'en 1967 ou 1968. Donc lui, il est beaucoup plus récent. Mais pas un mot de la magie. Euh, il y avait, euh, bien entendu, déjà à l'époque des gens qui avaient travaillé sur la magie, notamment euh, Odolante qui, euh, un français, Auguste Dolan, qui euh, enseignait toute sa vie à enseigner à Limoges, je crois, et il a fait euh, en 1904 ce grand volume sur les, les tablettes de défiction. Une défiction, vous voyez déjà que ça pique, défixer l'enclouage, euh, les tablettes d'enclouage, et le monsieur que vous avez vu, ou c'était une dame avant, a été encloué, vous voyez on en parlera, euh, il a rassemblé en latin, comme ça se faisait à l'époque, tout, tout, euh, tout ce qu'on connaissait en 1904, c'était commode, les linguistes l'utilisaient, etc. Mais on n'en on parlait, parlait pratiquement pas. Et euh, ce qu'on avait, c'était des, des documents comme celui-là, qui ont été publiés à peu près à la même époque, vous voyez, 1898, Richard Wünsch, Setia Verfluchungstafeln, c'est la magie égyptienne, etc. Et c'est des documents comme ça, vous voyez, des dessins, des petits personnages, là il y a un archer qui, qui tire, etc. Et puis vous avez le texte à côté, c'est des tablettes de plomb. C'est du plomb souvent écrit des deux côtés, vous verrez souvent... A, B, ça veut dire qu'on retourne et c'est écrit comme cela. Et on avait ces documents comme une curiosité, mais on n'en parlait pas. Et puis, il y a eu, euh, vers début des années 90, du siècle précédent, il y a eu un nouvel intérêt pour tout cela. Et euh, parce que c'était lié euh, aussi à la découverte de nouvelles euh, inscriptions. Il y a eu, euh, par exemple, à, à Rome, ça se passe vers 2000, il y a eu, vous voyez où sont les parioles ici, Villa Glori, la Via Flamine, le Corso Flaminio, la Via Giulia, etc., le Tibre, on a vu au, au parioli, dans une, sous une maison, en faisant des travaux, on a découvert un infé, une source euh, plus ou moins monumentale, et dans, euh, qui, d'après les inscriptions, était la source d'une déesse qui s'appelait Anna Pérenna, celle de l'année qui se, re, euh, se pérennise chaque année, on fêtait le Nouvel An, et Anna était celle qui, traditionnellement, c'est une vieille déesse, avait cette fête. Et dans sa fontaine, on a trouvé toute une série euh, d'inscriptions, du même type des tablettes de défiction, comme on dit, et qui ont été, évidemment, vous voyez, en 2012, c'est la dame qui les a dit, Marine à Piranomonte, et qui l'a découverte, et avec Marco Simone, un espagnol, elle a beaucoup travaillé sur la magie, et on a donc recommencé à travailler sur tout cela. On a découvert chez nous, à Mayence, deux temples, récemment aussi, début des années 2000, c'est un centre commercial qui a été construit et il y a un temple d'Isis, et un temple de Magna Mater, Sibel, comme on dit communément. Et c'est un Allemand, Jürgen Blenstorff, qui a, vous voyez, des fictions une tabelle, et qui a publié ces choses en 2012. C'est vers 2012 qu'on a commencé à publier tout cela. Et auparavant, il y avait eu aussi un certain nombre de publications, déjà d'Hollandais, d'Anglais, d'Américains, aussi un Suisse, Fritz Graf, En 1994, je l'avais invité à l'école pratique pour donner deux mois de, de séminaire, ça faisait... Euh, deux fois euh, quatre, heures, quatre séances de deux heures, donc c'était assez consistant. Ça a donné un livre, La magie euh, dans la Rome antique, qui a été publié aussi en traduction allemande. Et donc, vous voyez, vers la fin des années 90 et avec ces nouvelles découvertes, on est allé de l'avant parce que, pour une fois, on avait des, euh, on avait des contextes. On trouvait ces choses-là. Sinon, elles sont dans les musées, comme la, la petite statuette, elle est au Louvre. Euh, on n'a rien, n'est-ce pas Et euh, pour la première fois aussi, euh, en Gaule, on a trouvé à Chartres, euh, peu avant 2010, évidemment, c'est Dominique Joly, a trouvé ces calices dont nous reparlerons. Euh, c'est l'attirail la d'un magicien. Euh, et c'est du premier siècle de notre ère, ce qui est assez rare. Souvent, c'est beaucoup plus tardif. Donc, vous voyez, un contexte s'est mis en... En place. Et euh, voilà les textes que je voulais vous montrer. Il y a avant tout Christopher Pharaon, qui est professeur à Chicago. Dirk Obbing il est aussi là, mais c'est plutôt un, un, un linguiste. Ils ont publié euh, en 1991, c'est vraiment le début de tout ça, les magica, de ce, ce colloque, Magica Hiera, hein, choses sacrées, magiques, etc. Et dans ce livre, il y a Henk Versnell, un Hollandais, de Leyden qui a euh, fait ce cet appel euh, à la, enfin les, les, les, les, la, la magie judiciaire comme ils disent il dit dans sa démonstration dans ce livre il y a un professeur à la faculté de théologie de Princeton John Gager qui a publié les tablettes de malédiction et les euh, les, les envoûtements euh, de l'ancien monde et puis voilà Fritz qui euh, qui était professeur à Bâle à l'époque, avant de l'être aux États-Unis, qui a fait euh, ce, ce, ce volume sur les conférences qu'il a faites. Sur quoi travaillait-on à l'époque On avait un texte magique que, que tout le monde lisait. Euh, C'était, je vous le recommande, c'est un roman très amusant, d'Apulé, qui a été euh, écrit au IIe siècle de notre ère, en Afrique du Nord, à Mador. Et euh, c'est l'histoire d'un jeune homme, qui est un peu trop curieux de magie et qui euh, se fait, euh, il se soumet à un rite magique avec un, une magicienne qui n'était sans doute pas de la première qualité et il se trouve transformé en âne. C'est ce qu'on appelle l'âne d'or aussi euh, le roman. Et après c'est le roman de ce qui lui arrive euh, c'est haut oh, en couleur, je vous engage de le lire, c'est traduit, c'est en livre de poche. Et à la fin, euh, il trouve moyen d'invoquer une déesse et qu'il libère à condition qu'il la vénère pour toujours, c'est Isis. Et euh, ça se passe, il s'est échappé finalement des gens avec qui, des voyous avec qui il traînait et faisait des coups pendables, et il s'est échappé et puis il est prêt à, à se suicider se jeter à l'eau ou n'importe quoi, ce que peut faire un âne. Et il fait une dernière prière, il voit la lune, il dit « Reine du ciel, que tu sois Cérès nourricière, mère et créatrice des moissons, qui, dans la joie de la fille retrouvée, c'est-à-dire de sa fille proserpine qui revient chaque année aux enfers, fit disparaître l'usage du gland antique. Autrefois, les, les gens, euh, l'humanité ne mangeait que des glands » et Cérès a introduit la céréaliculture, le pain, etc., au moment où elle a retrouvé sa fille, la première fois, ou bien Vénus céleste, ou la sœur de Phibus, c'est-à-dire d'Apollon, Diane, ou la terrible Proserpine au hurlement nocturne et au triple visage elle-même, etc. Donc, ça c'est comme cela que ça commence, la fin commence. Isis lui apparaît en songe, on dit voilà ce que tu vas faire, etc. Et il se réveille jeune homme et ça se termine comme dans des actes de vénération pour Isis. Mais ce qui est très intéressant déjà dans ce passage, c'est qu'il dit qui que tu sois, ils sont en magie très soucieux de trouver le nom exact. Parce que si vous faites des invocations à des gens aussi dangereux, que les divinités qui peuvent faire de ce genre de choses, il vaut mieux être très prudent. On a aussi, euh, plus tard, au Ve siècle, chez Macrobe, dans les Saturnales, qui est une sorte d'encyclopédie sous forme de, de discussion de table, euh, on a euh, une formule, nous en parlerons, d'invocation à Dispater, c'est Pluton, c'est le dieu des enfers, le monsieur de Proserpine, Veiovis, c'est un Jupiter négatif, méchant. Man, c'est les esprits des défunts. Ou bien s'il est prescrit de vous appeler d'un autre nom, à nouveau cela. Donc, ça, c'était des petites choses qu'on savait. Et puis, euh, euh, ailleurs, dans le même contexte de la dévotion, comme on dit, on, on voue quelqu'un aux au, au dieux, aux divinités d'en bas, qui sont énumérées ici. Et. Euh, Là, il s'agit d'autre chose. Quand les Romains, en 146 avant Jésus-Christ, ont détruit Carthage à la Troisième Guerre punique, ils en avaient assez, euh, Carthage avait recommencé, mais n'avait plus de force, ils l'ont assiégé. Et puis, juste avant de la raser, euh, comme Poutine rêve de le faire, et mettre du sel dessus pour que même, même le blé ne pousserait plus, ils ont demandé si... « Tu es, ou si c'est un dieu ou une déesse qui protège le peuple et la cité des Carthaginois, viens chez nous, tu auras un temple à Rome. » Et elle est venue, enfin, d'après le mythe, mais elle a eu un temple au Capitole. Et euh, donc c'est toujours ce genre de, de jeu avec les noms. Mais à part ça, on avait très peu de choses. On avait l'acte d'envoûtement de, de, de Lucius, l'âme d'or, euh, mais on n'apprend pas grand-chose. Et puis, on, a aussi, on avait déjà quelques inscriptions latines, comme à Arezzo, en Italie. Cette inscription, « Quintus Letinius lupus », qui est également dit « Caucadio », c'est son surnom, et qui est le fils de Salustia Veneria, ou « Veneriosa ». Vous voyez, toujours cette insistance, il faut donner tous les noms. Et vous pourrez souvent le voir, je le répéterai, qu'on ne donne pas la filiation par le Père. C'est imprudent parce qu'on ne sait jamais si c'est le vrai. Alors que pour madame, au moins, une chose est certaine, c'est elle. Donc on, on, et puis, c'est une façon de renverser le système de la nomenclature. On est fille, fils d'une dame et pas fils du, du chef de famille. C'est une façon de retourner les choses et une prudence est, euh, élémentaire. Et vous voyez aussi qu'il donne les surnoms éventuels pour que surtout on comprenne. Donc, moi, je l'envoie, ce monsieur, euh, Quintus Letinius Lupus, on ne sait pas qui envoie, hein, le dédie, le sacrifie à votre puissance pour que vous, obouillantes, ou bien vous les nymphes, ou par quelque autre nom que vous voulez être appelé de nouveau, vous le fassiez périr, vous le tuiez dans l'intervalle d'une année. Euh, C'est vraisemblablement euh, un cas comme à Rome où on a jeté la tablette, enfin l'objet magique, où ça c'était écrit, dans une source chaude. Alors il s'adresse à eau bouillante, ou s'il y a un autre nom, etc. Euh, voilà donc les documents qu'on avait. Et euh, on avait aussi, euh, si vous voulez, un texte, un papyrus qui vient d'Égypte, c'est le papyrus magique de, du Louvre, euh, qui est publié aux belles lettres euh, où on trouve toute une série de recettes magiques mais c'est des recettes et c'est un papyrus alors on ne sait pas très bien quoi en faire pas un... mais en tout cas voyez ici comment ça se passe Pour vous, pourvu que la lune soit à son troisième jour, donc le troisième jour du lever de la lune, monte sur une très haute terrasse étend sur le sol un vêtement de lin propre, fais-le avec un mystagogue un conducteur un conducteur, un initiateur de miste, de celui, ceux qui veulent se faire initier à la magie. Là. Donc il y a un sorcier qui l'accompagne, un magicien ou une magicienne. « Toi-même, t'étant couronné de lierre, mais de lierre noire, pas de lierre vert Ça c'est ce monde-ci, le noir et la nuit, c'est euh, enfin, euh, ce qui concerne ceux d'en bas. Mais ici, c'est différent, alors que le soleil culmine à la cinquième heure, euh, donc on est vers 11h midi, euh, allonge-toi en regardant vers le haut sur le vêtement tout nu et ordonne qu'on te recouvre les yeux d'un bandeau noir et enveloppe-toi toi-même dans un linceul funéraire euh, qui est destiné à enterrer quelqu'un. Ferme les yeux alors que ta tête est tournée vers le soleil et commence... De prononcer les paroles suivantes. Et alors, euh, il récite la prière euh, d'envoûtement ou de, de ce qu'il demande. Voilà. Voilà avec quoi on travaillait euh, jusqu'à présent. On avait ces textes qu'on répétait depuis le 19e siècle, depuis toujours. Mais même quand on avait, comme euh, à Carthage, on a trouvé des, des, des, des, des tablettes de défiction sur la vie à Appia, aussi près des tombes. Euh, qui était comme celle que je vous ai montrée, mais on n'arrivait pas à, à aller plus loin, parce qu'il manquait toute une série d'éléments. Alors, on a recommencé à travailler sur cela à cause de ces trois découvertes, et euh, on, a, on est allé plus loin. Donc, la première, je vous l'ai dit, c'était celle que Do Dominique Joly a trouvée à Chartres, et c'est pour la première fois qu'en Gaule, et au premier siècle de notre ère, on trouvait ça, parce qu'on dit aussi, tout ça c'est tardif, c'est pas... C'est pas les Romains, ça, ils font pas ce genre de choses. Si, premier siècle, en Gaule et en latin, enfin en partie, parce que euh, c'est vraiment un phénomène qui est bien enraciné dans la culture religieuse romaine. Voilà ce qu'on lit sur ces calices que je vous ai euh, décrits, enfin montrés déjà. Il y a quatre faces sur ce calice le nord, l'occident, le sud et l'orient. Et à chaque quart de, de, de calice, on a cette inscription. Bon, je ne lis pas en, en, en latin. « Je vous demande, omnipotente puissance divine. Hein? »« euh, Omnipotentia noumina. » On ne dit pas qui c'est. Euh, et en fait, c'est des noms. Un hein. noumen, dans ce cas-là, dans une invocation, c'est une puissance divine, mais on ne dit pas son nom. Je vous le demande de donner tous les biens à Gaius Verius Sedatus, ça c'est le sorcier, hein, puisque celui-ci est votre gardien. Et puis vient la formule magique qui accompagne, « Echa aabroust nabros dru cor draxcos medme Il y a une sorte de sabir que tous ces magiciens pro prononcent, Parfois, c'est des mots euh, en syriaque, c'est des mots en hébreu. Enfin, c'est des langues que personne ou presque personne ne comprend et euh, c'est censé parler donc euh, aux divinités. Euh, donc voilà comment ça commence. Vous l'avez vu sur le grand papyrus magique, et bien voilà un des messieurs qui faisait euh, ce genre de choses. Et dans la cave de sa maison, où était son atelier, si on ose dire, euh, on a trouvé euh, euh, à côté des cratères, euh, des cratères, n'est-ce pas, euh, décorés de serpents, un couteau sans doute sacrificiel, des ossements d'animaux, donc il y a eu des sacrifices, des flacons, des vases, des lampes, il y a tout un attirail religieux dans cette cave. Et on allait sans doute là pour être guidé par ce monsieur et euh, subir un envoûtement où, lancer avec son aide un envoûtement, parce que souvent on devait le faire soi-même. Si vous vouliez envoûter euh, euh, cette dame, vous deviez vous le faire, même s'il si y a un mystagogue, même s'il si y a un, un magicien, un sorcier qui vous aide ou une sorcière qui vous aide. Il faut que tout soit clair, c'est vous qui devez le faire, pas lui, il n'a il a pas de conflit avec cette dame. Et les dieux le savent ça, donc euh, c'est toujours très, c'est très juridique. Hein. Et ça vous montre déjà que la magie, ce n'est pas une maladie de l'esprit, c'est un élément de culte religieux très réfléchi, même s'il y a du, du sabir et des, des choses qui nous font rire et qui faisaient aussi rire les Romains. Ça existait dans tous les milieux. Je vous en donne deux, deux exemples. Dans le discours, dans le dialogue sur les orateurs, Cicéron... Euh, raconte que dans une affaire civile, un procès de droit civil, de la plus haute importance, je venais d'achever mon discours, son oraison, pour Titinia, Titine, c'est assez amusant, femme de Cotta, d'un sénateur. Curion était mon adversaire, c'est un des grands orateurs de son époque aussi, et il parlait pour Servius nevius Tout à coup, donc, Curion oublia toute sa plaidoirie, si bien qu'il attribua cette déconvenue aux maléfices et aux enchantements de Titinia. Titinia n'était pas un enfant de cœur, et manifestement, elle avait consulté un monsieur comme celui de Chartres, et il avait rendu le pauvre curion, tout grand orateur qu'il était, muet, enfin il ne pouvait plus. Et il y en a un deuxième, Libanios, là nous sommes trois, trois siècles, quatre siècles plus tard, en Syrie, l'Ibanios, c'est vraiment l'un avec Cicéron et quelques autres, l'un des très grands orateurs et maîtres d'art rhétorique antique, et eh bien pendant deux ans, il, a, il enseignait dans une sorte d'école locale, pendant deux ans, il n'a pas pu enseigner, il était comme muet, comme, euh, est-ce qu'il avait reçu un AVC On n'en sait rien, mais il était comme un AVC d'air et euh, il attribuait ça à un ensorcellement d'adversaires et qui l'ont empêché pendant deux ans de fonctionner. Donc, c'est des, des milieux sociaux très élevés. Et vous voyez, ils parlent librement de ça. Ça existait aussi dans ce milieu. Alors, regardons maintenant un peu ce que nous disent ces nouveaux documents découverts à Mayence, à Rome. Et bon, vous l'avez vu, celui de Chartres, c'est plus la peine de revenir. Alors, à Mayence... Euh, sur une de ces défi le DTM, « Défiction une tabele magicae hein, tab », tablette magique de défiction. Euh, nous lisons, euh, voilà ce qu'on fait, n'est-ce pas ?« euh, Avita », la belle-mère, « Je t'en fais cadeau », c'est si belle ou Isis, je, je n'ai pas vérifié, et « Gratus »,« Je t'en fais cadeau ». Donc, manifestement, euh, « Gratus », est-ce que c'est le père et en tout cas, euh, euh, il n'aime pas la belle-mère, euh, euh, ce qui est assez courant. Et donc, euh, il en fait cadeau à la déesse. Hein, tu en fais ce que tu veux. Donc, là, voilà, nous sommes dans les, les relations cordiales d'une famille. Euh, une autre tablette, c'est Cassius Fortunatus et c'est bien, ainsi que Lutatia Restituta, est-ce que c'est sa femme Tuez-les, comme ça, c'est ça, le, la, une défiction. Hmm. là il s'agit de fragments mais il y a aussi des documents beaucoup plus longs et qu a, que Blenstorff est arrivé à déchiffrer c'est des tablettes de plomb c'est difficile à lire souvent d'autant plus que c'est souvent mal écrit parce que c'est de l'écriture magique il ne faut pas qu'on puisse le lire comme ça c est, c est <rire> il y a toute une série de, de, de, de choses techniques qui euh, sont derrière tout ça « Mater Magda », là, nous voyons de, quel, de quoi il s'agit. « Je te prie, par ton culte et ta puissance divine, Gemella, qui a volé mes fibules, les fibules, c'est des épingles décorées, au terme, par exemple, je te prie, qu'elles se coupent de sorte qu'elles ne soient nulle part guéries, en sorte que, de la même manière dont les galles se sont coupées, elles, se de, elles ne se coupent pas de sorte qu'elles puissent, qu puissent se plaindre. » Donc, c'est souvent difficile à comprendre, mais les Galles, c'est une sorte de, de troupe de, de clochards, une euh, secte qui entoure le culte de la grand-mère. Ce ne sont pas des prêtres, mais ils ont cette, cette qualité, c'est que dans le jour de sa fête, en extase, ils s'émasculent, euh, comme ça, en public. Alors, vous voyez, la, la, celui qui, désire, qui veut ça, Madame Gemella, qui veut ça pour, euh, enfin, la dame que nous ne connaissons pas, mais elle veut que Gemella soit mutilée comme ça, et qu'elle puisse même pas se plaindre que quelqu'un lui ait fait ça. De la même manière dont ils ont déposé les objets sacrés dans le temple, égale, tu ne dois pas non plus pouvoir racheter à la main, à la mater, ta vie, ta santé, Gemella, ni avec des victimes sacrificielles, ni avec de l'or, ni avec de l'argent. Le charme prend aussi une précaution. Je, je, je ne veux pas magna mater qu'elle vienne maintenant en te corrompant par des cadeaux plus grands, etc. C'est compris dans, dans, dans, dans la prière. Que toutefois, le peuple regarde t'abord. Et il y a souvent cette invocation, je veux que ça se termine au vu au su de tout le monde. « Vericunda et paterna, je te livre cette femme, grande mère des dieux. » Vericunda et Paterna, leur fortune. Je demande que ce soit effectué pour, pour elles, que soit effectué pour elles, ce qu'elles ont fait pour la, euh, par tromperie à mes biens et mes forces. Et elles ne doivent pas pouvoir se racheter, ni avec des victimes porteuses de laine. Donc, de nouveau, on répète ce contre-charme. Et puis, à l'intérieur... « Ni se racheter, » la phrase continue, « avec des lamelles de plomb ou avec de l'or ou de l'argent et de ton pouvoir divin. Si ce n'est que les chiens, les vers et d'autres monstres les, démorent, les dévorent, que le peuple contemple leur morts. » Donc vous voyez, ils répètent deux ou trois fois la même chose. Le reste est malheureusement illisible. Donc là, c'était enterré dans le temple parce qu'on pensait que Isis, c'est euh, la sorcellerie égyptienne. On fait une connexion comme ça. belle, c'est un culte où il y a des éléments assez sanglants, et euh, qui est une divinité de, de Syrie. Euh, donc on pense qu'elle était aussi très puissante en bas, et c'est pour ça qu'on enterre ça dans le sanctuaire. Et c'est en fouillant le, le sanctuaire qu'on a trouvé ces, ces jolies phrases. Euh, mais euh, on ne se cache pas, vous avez vu, euh, on veut que ça se passe devant le peuple en entier, qui contemple ta mort euh, terrible. À Pompéi, à la porte de, de, de, de Nola, vers Nola, euh, vers l'est, on a trouvé cette inscription dans une grande nécropole d'une famille. Et euh, on savait qu'un monsieur, qui n'est pas nommé là, c'est vraiment la... Le silence, il était ami et il avait déjà sa tombe préparée dans cette nécropole familiale parce qu'il était l'ami personnel du maître de maison. Et puis, euh, voilà, il s'est passé quelque chose. Et il met une inscription nouvelle sur la tombe, qu'on peut lire de dehors. « Passant, arrête-toi un instant si cela ne te dérange pas et apprends ce dont tu dois te garder. Prends-en de la graine. » Celui que j'avais espéré être un ami m'a intenté un procès, procurant de faux textes d'accusation. Au tribunal, grâce aux dieux et en vertu de mon intégrité, je fus libéré de tout ennui. Que celui de nous deux qui a menti ne soit reçu ni par les dieux pénates, ni par les dieux infernaux. Les dieux pénates, c'est les divinités privées de la maison. Et les dieux infernaux, c'est ceux qu'on fréquente depuis un certain temps, euh, Dispater, Proserpine, les dieux manes et ainsi de suite. Et là où j'ai marqué « clou », vous voyez, il y a un clou de défiction. Il y a des clous pour le fixer, mais en plein milieu, n'est-ce pas, paf, il a mis un clou dans... C'est le clou de, qui, qui le transperce, le traître, sur l'inscription. Et on a ça, c'est Pompéi, on trouve des choses comme ça, euh, qui sont conservés, vous voyez, ça se fait sous les yeux de tout le monde, alors que le monsieur est encore en vie, etc. Et là, euh, il lui demande euh, d'avoir tout le mal sur terre et après la mort. Voilà, ça a été publié en 2006. Il y a aussi, euh, dans les tombes elles-mêmes, je vous ai montré ces, ces, ces personnes qui étaient un peu piquées, si j'ose dire, ça peut aller plus loin. Voici une tombe qui est euh, trouvée dans le Var à, Ka à Cabas. Euh, une tombe, vous voyez, qui euh, en faite avec des tuiles. Euh, C'est une tombe assez pauvre, d'un enfant de 4 ans. Vous avez un tube pour les, les, les libations, ça veut dire qu'il célèbre quand même le culte funéraire. Parce que le jour des morts, en février, peut-être même le jour de l'anniversaire de ce gamins, il faisait une libation et une prière en son honneur. Mais quand on a ouvert la tombe, on a trouvé vraiment un atelier de, de forgeron. Des clous partout, des, des, des, des lampes retournées, parce que chez les morts, la lampe brûle vers en bas. Vous avez ensuite des cruches percées de, de clous, des clous partout, et surtout dans le crâne, il y en a trois, quatre, et aussi sur d'autres parties du corps. Donc ce pauvre gamin avait une réputation, est-ce qu'il avait porté le malheur à la famille On ne sait pas, lui-même devait, je doute que ce soit un grand sorcier, il a été lié à quelque chose de terrible, et les gens ont dit celui-là, euh, il faut qu'il reste cloué dans sa tombe pour toujours, il ne faut pas qu'il ressorte, parce que les morts de façon terrible... Je pense à une jeune fille qui a vécu ça dans le 19e arrondissement hier. Eh bien, euh, elles sont réputées dangereuses parce qu'ils reviennent se venger. Donc, ce que les vivants doivent faire, ils peuvent chercher ceux qui ont fait ça ou qui étaient origines de ça, mais surtout, il faut qu'ils restent dans la tombe et on l'encloue. Et vous avez souvent dans les tombes des, des choses de ce genre. C est, c est, ça, c'est l'enclouage tel qu'il fonctionne. Et on en parle aussi, hein, dans le grand papyrus magique du Louvre, hein, de, de Paris, euh, voilà un texte, « Plante la première euh, aiguille dans le cerveau, vous, vous ramenez le gamin, en disant, je cloue une telle ton cerveau, deux dans les oreilles, deux dans les yeux, une dans la bouche, et deux au milieu du ventre, une dans les mains, et deux dans les parties génitales, deux dans la plante des pieds, disant à chaque fois, « Je cloue tel membre de X afin, afin qu'elle ne se rappelle personne en dehors de moi seul. » C'est un « L », le X. Euh, « En dehors de moi seul, X. »« Et en prenant la lamelle de plomb, voilà la tablette de défiction, écrit la même formule et prononce-la. « Lis la feuille de plomb aux figurines avec un fil provenant d'un métier à tisser, fait 365 nœuds hein, pour chaque jour, disant... » « Comme tu l'as appris, Abrasax, encore un de ces noms typiques des sorciers, empêche-le, dépose la lamelle au coucher du soleil, près de la tombe d'une personne morte avant l'heure ou par violence, en mettant à côté les fleurs de la saison. » Donc dans ce cas-là, on utilise une personne, la tombe d'une personne morte avant son âge, où on meurt normalement, donc morte jeune ou par violence, bref, quelqu'un qui est fâché et qui veut nuire pour se venger de manière quelconque auprès de n'importe qui, et on met ça dans sa tombe ou près de sa tombe. On fait un petit geste de, de, de, de culte en mettant des fleurs pour cette défunte ou ce défunt, et on lui demande d'apporter de, ça à qui de droit Pluton et, euh, et Proserpine pour, euh, qui font ça. Là, voilà, c'est un texte de, un peu comme celui de, de Chartres, qui vous montre, qui vous donne la formule et la, la, la recette. Et vous voyez que ça marchait. Et je vous ai montré euh, la poupée du Louvre, n'est-ce pas ben, Vous pouvez... Euh, il y en a partout, les oreilles, hein, les yeux. Et voilà, de Ma à Mayence, on a trouvé ce, ce monsieur-là. C'est un monsieur, clairement, et vous voyez, il est assez... Euh, assez dardé de, de, de clous. C'est comme ça. Les poupées en question et les tablettes n'étaient pas, on le sait maintenant, euh, posées comme ça dans, dans le sol. C'est tout un rite et quand ils prononcent ces formules, ils, ils font quelque chose. Et ce qu'on a trouvé à, à, à Rome, chez Anna Perenna est assez extraordinaire. Voici une partie, et on avait beaucoup euh, qu'on avait jeté dans cette source, d'ana perena pour que ça pénètre euh, dans le sol, aux enfers. Euh, les tablettes sont en fait, ces lamelles de plomb, sont enroulées de, forme, euh, de sorte qu'elles forment une boîte, qui ensuite reçoit un couvercle. Et à l'intérieur, vous avez des figurines. Vous voyez Et donc, euh, ces figurines percées, etc., elles se trouvent là-dedans. Et le texte est écrit là-dessus. Et une de ces boîtes, chez Anna Perenna, est comme ça. Vous voyez, quand vous ouvrez la boîte, vous trouvez le texte ici, des images terribles, etc. Et vous voyez qu'en réalité, c'est un dragon, un monstre qui doit manger, doit avaler, c'est vraiment tout ça, le la poupée qui représente la personne à défixer comme on dit et tout ça c'est fabriqué avec de la résine avec de l'organique etc il y a aussi des secrets de fabrication. Je vous montre euh, une euh, tablette de, dé, de, de, de défiction publiée en 1912 à l'université Johns Hopkins à Baltimore et euh, voilà le texte, et ça illustre un peu tout, tout cela que vous voyez. Et je vous le montre parce qu'elle révèle un autre aspect. « Bonne et belle Proserpine, ou Salvia, la sauveuse, si tu préfères être appelée ici, épouse de Pluton. » On donne tout son matricule. « Enlève le salut, le corps, la couleur, les forces, la vaillance de Monsieur Plotus. Livre-le à, à ton mari Pluton. » On s'adresse à la femme pour que le monsieur euh, se fâche. Et euh, la détruisent. Qu'il ne puisse pas échapper à cette malédiction par ses talents. Hein, la même précaution. Pas de contre-dons, etc. Euh, restez ferme. Livre-le à fièvre, carte, tierce quotidienne, de sorte qu'elle lutte et compate avec lui. Donc qu'il ait la fièvre en permanence. Fais-le vaincre au point qu'elle emporte son arme. C'est pourquoi je te donne cette victime, Proserpine ou bien si je dois t'appeler Proserpine, ou plutôt Acherousia, infernale, de l'Acheron. Envoie toujours cette... Il faut trouver le bon nom, il ne faut surtout pas rater le nom qu'elle aime. Envoie-moi le chien à la triple tête, Cerbère, pour arracher le cœur de Plotus. Promets que tu lui donneras trois victimes, les dattes, les figues, un porc noir. Parce que le Cerbère, c'est un domestique, hein. Donc, on lui donnera sa part, dis-le lui. S'il fait ceci, on lui donne tout ça, s'il fait ceci avant le mois de mars, je te donnerai à toi ceci, proserpine salvia, si tu réalises le vœu. Notez le terme le vœu. Je te donne la tête de Plotus, fils d'Avonia, nouveau euh, filiation par la mère. Lui, la défiction, détaille les divers éléments de la tête de Plotus, puis son corps et toutes ses activités que Proserpine doit paralyser, arrêter pour mettre un terme aux activités et à la vie de Plotus. Et comme dans une autre impré imprécation que nous avons déjà vue, il conclut « Quoi qu'il ait écrit contre moi, long ou court, de la même manière qu'il a écrit envoyer une imprécation contre moi, de la même manière, moi je, lis, je te livre, je t'envoie Plotus pour que tu puisses… T'occuper de lui au mois de février. Fais-le mourir misérablement, fais-lui. Euh, fais-lui. Euh, euh, euh, fais qu'il soit détruit misérablement. Là, j'ai oublié quelque chose. Livre-le, envoie-le, afin qu'il ne puisse pas voir un autre moi. Donc, vous voyez, toutes ces gentillesses. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est le mot veut. Parce que là, on, je veux euh, en venir à ce qui est si vous voulez, typique, c'est que euh, la magie, avec tout son, son folklore personnel, utilise les mêmes formules et les mêmes rites que la religion, disons, positive de ce monde-ci. Euh, regardez euh, aussi euh, cette, euh, cette façon de parler sur une des tablettes de Mayence, « Tu dois me condamner à mon vœu, voto me condemnes, condamne le saint, l'animer s'il maudit les miens. Donc, tu dois me condamner à mon vœu. C'est une façon de parler, vous verrez, qu'on utilise pour dire, si vous. je fais un vœu. Un vœu à Rome, ce n'est pas « do ou tes »,« je donne pour que tu donnes », ça, c'est chrétien. Chez les Romains et les Grecs, c'est « si tu donnes, je te donne ».« da » ut dem » en latin. Et c'est ça, le vœu. C'est un contrat avec la divinité, ce qu'on comprend souvent très mal à Rome. Et euh, il ne reçoit rien avant qu'il ait accompli. Une des situations les plus graves que Rome ait jamais connue, la Deuxième Guerre punique, où ils ont, euh, on leur a détruit trois corps d'armée successifs jusqu'en 212. Et en 212, ils ont fait un grand vœu d'État, et tous les citoyens romains ont dû faire ce vœu, pour leur fortune privée aussi, que si dans cinq ans Hannibal est chassé d'Italie, ils, offrir, euh, ils offriraient aux dieux, Jupiter, etc., tous les animaux, les nouveaux animaux qui naîtraient au printemps dans leur ferme, sur leur domaine. C'est gros, hein euh, ça vous dire l'angoisse qu'ils avaient. Eh bien après cinq ans, Hannibal était toujours là. Je pense que les chrétiens, ils, auraient, ils se seraient traînés à genoux devant sa, la statue de Jupiter. Non. On dit simplement, d'accord, c'est prolongé de cinq ans, mais il ne reçoit rien. Euh, et euh, finalement, c'était Hannibal et les Gaulois devaient être euh, arrêtés, parce qu'en Italie du Nord, pendant la, guerre, la Deuxième Guerre punique, il y avait une guerre contre des Gaulois qui étaient en Italie du Nord depuis des, des siècles. Et euh, donc, euh, et ils ont attendu jusqu'en 184 13 par là, Hannibal est parti en, de, en 202. Euh, et Carthage a été euh, une première fois détruite en 201, enfin en tout cas vaincue, Hannibal exilé, etc. Mais ils ont encore attendu 7 ans parce qu'il fallait que les Gaulois soient battus. C'est ça un vœu. Et c'est pour ça que tu me condamnes à mon vœu, parce que dès que la chose est arrivée, alors là la divinité peut se fâcher euh, parce que par la formule, vous vous êtes condamné au vœu, s'il fait ce que vous voulez. Et donc on lui demande de, le condamner, de les condamner, puisque ça veut dire qu'ils ont réussi, qu'il a, qu a fait, il a travaillé pour eux. On a, euh, revenons à, à euh, ce texte. Celui, quel qu'il soit, qui a commis cette tromperie maligne concernant cette somme d'argent, celui-là est le meilleur à l'avantage, et nous sommes soumis, mère des dieux, tu poursuis à travers toutes les terres, les mers, les lieux, les lieux humides et secs par ton bienheureux Atis et tous, on sait pas. Celui qui fait usage concernant cet argent d'une tromperie maligne, celui-là, tu dois le poursuivre, de la même manière que les gales se coupent, enfin c'est de nouveau la même chose, et vous devez, ne devez pas permettre que celui-là puisse être libéré, délivré de la malédiction, racheté avec des victimes ou avec de l'or, enfin quelque chose qui manque, ou avec de l'or et de l'argent. Bon, je passe sur les Galles, une fois le sang chaud, euh, les Magalis, c'est le nom qu'ils avaient. Euh, « De la même manière qu'ils contemplent le sang des Galles, des Magalis et des prêtres de Bellone, celui qui a commis cette tromperie maligne, ainsi doivent-ils contempler sa mort. » Donc le peuple a... sait très bien ce qui s'est passé, et maintenant il va aussi regarder de la même manière ce qui va arriver à ce monsieur. Et comme le sel se dissout dans l'eau, ses membres et sa moelle doivent se consumer. Demain, il doit venir et dire qu'il a commis le méfait. Je te donne conformément à l'obligation rituelle, religio, la tâche de me condamner à mes vœux et que j'y répondrai content et de bon cœur si tu as tiré de lui une mauvaise mort. Donc, Vous voyez, tout le contrat votif est là. Je te le donne, je suis content d'être condamné parce que conformément à l'obligation rituelle, je devrais le faire. Euh, donc, c'est la formule, hein, je te donne conformément à l'obligation rituelle le mandat de me condamner à mes dieux. C'est la formule typique. Et euh, la religio, c'est en latin, les rites ayant été accomplis conformément à la coutume. Donc, on, on, on se réfère à des règles rituelles précises, même dans la magie. Prenons la religion positive, de l'époque impériale. Un peu partout, en, euh, à villa, euh, villa Vicosa, au Portugal, on trouve la même formule, dans un, dans un vœu banal, hein, on veut revenir sain et sauf d'un voyage, ou avoir une bonne maçon, ex religione ius unuminis, en raison de l'obligation rituelle créée sur l'ordre de sa puissance divine. C'est une euh, formule qu'on a vue. À Mousti, en Afrique, en, en province d'Afrique, euh, en Tunisie. Euh, le vœu ayant été acquitté conformément à la religio, à la règle culturelle. De nouveau, la même formule. En Mauritanie, à Certheil, donc euh, au Maroc actuel, averti par l'obligation religieuse sacrée. Et c'est toujours des vœux. Hein. Et enfin, euh, à Gabi, près de Rome, du fait qu'elle avait satisfait à l'obligation rituelle. C'est donc le même langage que vous soyez devant un temple des dieux d'en haut ou dans ce cas-là. La dernière formule, je l'ai soulignée dans cette table qu'on a vue. Vous voyez que je te donne, conformément à l'obligation rituelle, la tâche de me condamner à mes vœux et que j'y répondrai content et de bon cœur. Content et de bon cœur, c'est aussi une formule typique de l'acquittement de vœux. Votum VSLM, on voit souvent sur des dédicaces de choses, de temples, d'hôtels, etc. Votum Solvit, le monsieur, la dame, libens mérito. Il a acquitté son vœu de plein gré et de bon cœur. C'est les formules même des vœux. Je vous donne encore un exemple, c'est une inscription d'époque républicaine, cette fois-ci du Latium à Sora. Euh, ça concerne euh, Hercule, Marcus et Publius Vertulei, fils de Gaius. Parce que la mère, désespérée fortement de son affaire, affligée et pleine de peur, elle avouait ceci, ce vœu acquitté, la dîme faite et offerte pour les enfants, il la donne en don à Hercule très grand qu'il a mérité. C'est-à-dire la dame a eu peur pour les affaires, Hercule est celui qui ne s'occupe pas seulement des voyages où on accomplit des exploits, comme les militaires, c'est un dieu militaire à Rome, mais aussi le dieu de ceux qui font des grands voyages pour faire des affaires. Et c'est les marchands, en général, qui lui font le vœu, si ça tourne bien, de la découma, de la dîme. Ils lui donnent traditionnellement un dixième du produit de, de l'affaire qu'ils ont faite. Et donc... Euh, les, les deux fils, parce que leur mère avait très fort, ils, ils avaient formulé ce vœu, et maintenant ils donnent cette dîme à Hercule très grand, c'est ça que l'inscription rappelle, qu'il a bien mérité. En même temps, il te prie que tu les condamnes fréquemment au vœu. Et en même temps, puisqu'ils ont un dialogue avec les dieux, après avoir reçu satisfaction, il dit « bah, fais ça souvent, nous sommes d'accord ». Tu auras toujours Tadim. Voilà encore une inscription qui nous met dans le domaine judiciaire. Souvent il y a des vœux magiques, non seulement chez les orateurs et dans les procès, vous avez entendu Cicéron, n'est-ce pas? Ici on a une euh, défiction euh, d'Aquitaine. J'annonce aux personnes ci-dessous mentionnées, Lentinus et Tasgillus, qu'elles doivent comparaître devant Pluton. Ils sont convoqués devant le dieu des enfers. « Comme ce chiot n'a nuit à personne, de telle manière, etc., qu'il ne puisse gagner ce procès. De la même manière que la mère de ce chiot n'a pas pu le défendre, que leurs avocats ne puissent pas les défendre. Qu'il soit détourné de ce procès de la même manière que ce chiot est détourné et ne peut se lever. Qu'il en soit pour eux aussi, qu'il soit transpercé comme lui. » De nouveau, la défiction. Qu'est-ce qui s'est passé On a pris un petit chien et euh, on le tue et on dit je veux qu'il finisse comme ce chien. Ça peut être un peu brutal mais euh, regardons dans la religion d'état des Romains un vieux texte c'est un traité conclu c'est la formule d'un traité conclu par les Fétios les, les fessiaux, Fétiales étaient des prêtres qui servaient de d'émissaires diplomatiques entre cités pour transmettre un message du Sénat, des consuls, ou demander quelque chose à un ami ou un ennemi, une cité ami ou ennemi, aussi, euh, ce, ce sont aussi ceux qui font des annonces aux ennemis, aux amis, et c'est ceux qui déclarent, enfin, ils viennent sur place et apprennent aux ennemis, à leurs frontières, que les Romains ont décidé de leur faire la guerre, qu'ils rompent toute relation et ils lancent une une, un javelot dans la terre de, de, de, du territoire de leurs ennemis. Et voilà la formule quand ils font un traité avec des gens qui doivent être des amis désormais, qu'ils prononcent « Écoute Jupiter, écoute père Patra du peuple albin. »« Pater Patra » où c'est le vénérable Patra, « pater », quelque chose comme ça, c'est le, le chef des fessiaux. Et là, nous sommes à l'époque des des conflits avec les peuples, les cités des monts albains, donc on est encore très proche des, des, des voisins, c'est le tout début de l'histoire romaine, et il y a aussi un représentant, un, un chef des fessiaux des albains. Écoute aussi peuple albain, le peuple romain ne violera jamais le premier les conditions et les lois. Les conditions inscrites sur ces tablettes, ou sur cette cire, les tablettes, je ne sais pas, c'est en principe des tablettes de cire où on écrit le texte, mais on mentionne les deux pour être sûr de tout dire viennent de vous être lus du, depuis la première jusqu'à la dernière parce qu'il faut plusieurs tablettes sans ruse ni mensonge elles sont dès aujourd'hui bien entendues pour tous or ce ne sera pas le peuple romain qui s'en écartera le premier s'il arrivait que par une délibération publique ou d'indigne subterfuge il c'est-à-dire le peuple romain les enfreignit, le premier alors grand Jupiter Frappe le peuple romain comme je vais frapper aujourd'hui ce porc. Frappe-le avec d'autant plus de rigueur que ta puissance et ta force sont plus grandes. Il finit là son imprécation, puis il frappa le porc avec un silex. On a encore des silex quand on célèbre le culte. Donc vous voyez, il fait la même chose que ce qu'on demande à ce pauvre chiot de prouver, n'est-ce pas euh, Là, pour le pauvre chiot, on l'utilise en disant, ben voilà, qu'il finisse comme ça. Mais l'État romain peut, au plus haut niveau aussi, quand il font un, un traité, dire bah, que je finisse comme ce porc, si jamais le peuple romain euh, viole la loi. Et il y a une prière aussi d'autodéfiction. C'est une famille, les dé, dé qui, les Dès, qui euh, au IIIe siècle avant Jésus-Christ sont devenus célèbres. C'était les consuls, donc chefs d'État pendant un an, et lors de bataille, ils, ils se sont dévoués. C'est-à-dire que la, l'armée la, romaine n'arrivait pas à l'emporter sur les ennemis, ils étaient sur le point d'être battus. Alors le consul lui-même s'est mis debout sur une lance, il y a des rites précis, et il a répété cette formule. « Selon la formule que j'ai prononcée pour le salut du peuple romain des cuirites, pour l'armée, pour les légions et troupes auxiliaires du peuple romain des cuirites, je me voue « à et je me voue vers en bas, euh, au dieu manes et à terre, euh, tellus, hein, ainsi que les légions et les troupes auxiliaires des ennemis. C'est-à-dire, il, il fait une malédiction contre lui-même et se donne au dieu d'en bas. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite ils se, ils se jettent sur l'armée ennemie, qui est bien sûr le tue, mais ils sont avec lui, et ils vont être avalés aussi par Pluton et Proserpine. C'est la même chose, c'est un, une formule magique, qui est prononcée par le chef de l'État de, ce, de ces mois-là. Mois ce n'est absolument pas euh, un, un événement exceptionnel, et les Romains citent ça comme une famille qui étaient extrêmement soucieuses du service de l'État, etc., au point de se dévouer eux-mêmes. Ça arrive parfois à Rome. Et il y a aussi des, des fictions, c'est une inscription plus drôle, comme celle-ci qui vient d'étrurie de Tuder, où euh, il s'est passé des drôles de choses. « Pour le salut de la colonie de Tuder et de l'ordre des décurions, les sénateurs et du peuple sont les citoyens de Tuder. À Jupiter Optimus Maximus, gardien et conservateur, c'est-à-dire sauveur, parce qu'il y a, il a, par sa puissance divine, toujours son noumen, hein, sa puissance divine, déterré et vengé les noms de l'ordre des décurions, maudits dans un tombeau par le crime indicible d'un esclave public très scélérat, et a libéré la colonie et les citoyens de la peur des dangers. » Lucius Cancrius Primigenius, affranchi de Clemens, Sexvir Augustal et Flavial, le premier qui a reçu ses honneurs de l'Ordo, a acquitté ainsi son vœu. » Donc, ce que vous avez ici, c'est le, le formulaire d'acquittement d'un vœu que ce Lucius Cancrius Primigenius a fait. C'est un affranchi de, de la ville, donc un ancien esclave, qui appartient quand même euh, appartient à la bonne société, parce qu'il est sévir augustal et euh, flavial, c'est-à-dire dans les fêtes pour le divin Auguste et pour le divin Vespasien et Titus, les Flavies, il paye avec les sévirs euh, augustaux, comme on dit, il paye euh, les jeux qui ont lieu ce jour-là. Il y a un collège comme ça qui a comme fonction de faire cela. Donc c'est un personnage bien établi et quelqu'un de riche, les, les affranchis de ce niveau, sont en général riches. Donc il a fait un vœu, pourquoi Et, et c'est même le premier qui a été sévir, Augustal et Flavial. Donc on est peu, on est sous les flaviens, on doit être peu après la mort de Titus, vers, vers, vers 80 après Jésus-Christ. Et euh, voilà ce qui s'était passé. Il y avait un esclave public de la colonie les colonies avaient comme les particuliers des esclaves, qui étaient en général des, des fonctionnaires. Euh, ça pouvait être des balayeurs de rue, c'est le peuple qui avait ses esclaves, mais euh, la cité avait aussi des esclaves pour l'administration. Et manifestement, là, il s'agissait quelqu'un de, de cultivé. Et il s'était fâché, vraisemblablement, avec la municipalité, la colonie, euh, et il a fait une défiction, non seulement des décurions, mais même la colonie, les citoyens, euh, sans doute, les avaient mis en grand danger, parce que s'ils euh, défixaient tout le Sénat de la petite ville, de la colonie, eh bien, tout ce qu'elle pouvait faire allait mal, euh, est-ce qu'ils auraient assez à manger, etc. Donc, euh, et Jupiter a déterré, est-ce que par un hasard, quelqu'un a trouvé dans une tombe, hein, de nouveau le contexte, cette inscription, et l'a portée tout de suite là où il fallait. Et alors euh, ce Cancrius a tout de suite fait un vœu à Jupiter de les aider, etc., et euh, l'a remercié pour avoir euh, vengé les noms de l'ordre des décurions. Il avait fait sans doute un vœu avant pour que cette malédiction s'arrête. Donc vous voyez, c'est plutôt tragicomique, euh, il y avait un fonctionnaire qui, au lieu de manifester, a maudit tout le, tout le personnel gouvernant, le Sénat, la Chambre, dirions-nous, et, et, et, et les magistrats. Et il a enterré ça dans une tombe, il attendait que Pluton et euh, Proserpine fassent leur travail. Et là, on a un contre, une contre-malédiction. Mais cette fois-ci, positive, on va chez le boss, chez Jupiter, et on dit, voilà, je fais le vœu pour que tu arrêtes tout ça. Et il... Euh, Est-ce qu'il y avait une rumeur On ne sait pas. Il a fait tomber la trouver la tombe où c'était enterré, et ils ont pu détruire cette chose avant qu'elle atteigne, je suppose, en bas. Enfin, il faudrait interroger les... Les, les, interlocu euh, les, les, les personnes impliquées, mais vous voyez, ça pouvait aller assez loin. Et ça, c'est une inscription qui était dressée sur la place publique, hein, où la, la cité euh, reconnaissait qu'elle avait fait l'acte d'un acte magique et que, par l'aide de Jupiter, ils s'en sont sortis. Euh, vous pouvez aussi avoir, et je terminerai par cette inscription, euh, un, un texte grec de l'époque impériale, euh, c'est un oracle euh, d'Apollon, pour une dame euh, Artémis qui habitait à Coloé. Pour avoir de l'aide, vous devez regarder vers Artémis avec le carquois d'or, né de ma famille. Par, euh, enfin, c'est un oracle pour cette divinité. Euh, Artémis avec le carquois d'or, né de ma famille, Apollon et Diane, euh, parce qu'elle est le chef ancestral de toute cette cité, Claros, euh, euh, non, euh, oui, oui, c'est de, de Claros que ça vient. Euh, depuis son origine. Apportez son image d'Éphèse, brillante d'or, placez-la dans un temple plein de joie. Elle apportera la délivrance de votre affliction et dissoudra le poison ou la magie de la pestilence qui détruit les humains et fera fondre avec ses torches porteuses de flammes les figurines piétries, pétries de cire, signes de l'art criminel d'un sorcier puis il y a la description d'une fête, et si vous n'accomplissez pas ces rites, vous en payerez la peine par le feu, oracle ordonné par Apollon. C'est le, le, le texte d'un euh, vœu, en quelque sorte, non, d'un oracle d'Apollon, de Claros, qui était un grand oracle, un sanctuaire euh, oraculaire de, de, du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Et euh, dans une ville, donc euh, à, à Claros, il y avait, Collet, à Colée, euh, il y avait euh, près de Claros une pestilence, une, une pandémie, comme nous dirions, et euh, ça, ferait, ça faisait absolument euh, mourir tout le monde. Et ils ont manifestement demandé à Apollon euh, ce qu'il faut faire. Et il dit bah, vous, vous avez une Artemis chez vous qui euh, peut régler ces choses, euh, apporter son image d'Ephèse, brillante d'or, une très belle statue, et elle vous délivrera de votre affliction et euh, détruira tout, euh, tout ce qui existe de la pestilence, et aussi les torches porteuses de flammes, les, par les torches porteuses de flammes, Artemis a des flammes, hein, des, des, des torches, hein, ce type d'Artémis écate. Euh, euh, souterraine, et elle fera euh, aussi, dé elle, elle détruira les figures pétries de cire, signe de l'art criminel d'un sorcier. Vous vous rappelez les petites images là qui sont fabriquées de cire et de matière organique et eh ben on sait qu'ils sont quelque part et Artémis, d'en bas, carrément, sur l'ordre de son frère euh, Apollon, fera détruire tout ça et sauvera la ville. Donc vous voyez encore une fois les mêmes choses que nous avons vues sur le plan privé. Ici, vous le voyez tout à fait officiellement dans une inscription affichée sur la place publique de, Cla de, de, de Collet, près de Claros, où on donne l'oracle d'Apollon qui dit comment on peut se sortir de cette pestilence qui est due en fait à des actes magiques. Voilà, donc vous voyez que euh, euh, tous ces actes qui sont chez nous, nous sommes habitués à mettre ça sur le registre judiciaire. Euh, si quelqu'un s'amuse à faire de la sorcellerie et, et, et, et nuit gravement à quelqu'un, ben, la justice le, le, le persécute. À Rome, évidemment, si vous avez fait des actes magiques qui ont pour effet de tuer quelqu'un, eh bien, à ce moment-là, vous avez des problèmes. Hein. La magie qui, porte, qui donne la mort est en général interdite et peut euh, vous... Ou mettre dans de, sérieux, euh, de sérieuses difficultés. Mais, euh, en fait, vous voyez, euh, dès qu'on commence à lire ces textes, on voit qu'on tue la moitié de Rome euh, pour, pour des jalousies, pour des bijoux volés, euh, parce que dans un, un, un procès, euh, son avocat était de meilleure qualité, etc. Ce sont des actes religieux quotidiens, sauf qu'ils s'adressent au dieux d'en bas, et ce sont les mêmes actes religieux que ceux qui concernent la vénération de Jupiter et des dieux positifs, disons, de ce monde-ci. Voilà, c'est la particularité de la magie euh, romaine, grecque, qui a aussi la particularité qu'elle est pratiquée, qu'elle soit pratiquée par des, enfin, des individus privés, aussi bien que par l'État romain lui-même. Ou ici, un grand sanctuaire d'Apollon qui délivre des des oracles sur une pandémie, etc. Voilà, je vous remercie. Merci.